Thank you. Cette Journée Nationale, eh c'est vraiment l'occasion de mobiliser du monde autour de la question de, de l'accessibilité. Ça va aider, j'espère, une prise de conscience collective de la, de la population parce que l'accessibilité, on en a tous besoin. Des opérations comme la Journée nationale de l'accessibilité est importante pour ne pas oublier, voilà, que c'est quelque chose de quotidien, qui a un travail en fait de l'ensemble de la société civile, et que ça permet effectivement de, en tout cas, d'avoir une visibilité sur un temps, sur un temps fort, et de rappeler l'importance de pouvoir avoir une ville accessible à tous pour mieux vivre ensemble, tout simplement. La journée nationale a forcément beaucoup plus d'impact au niveau médiatique, au niveau national et je pense que ça aura une meilleure efficacité pour la, la sensibilisation de tout le monde. Personnes qui sont en siège roulant doivent avoir accès à que ce soit au moins de transport comme effectivement à une boutique pour pouvoir consommer. Ici nous avons effectivement une, une infrastructure permettant aux gens en fauteuil roulant de se déplacer dans, dans le magasin. que ce soit national, c'est important pour sensibiliser l'ensemble de la population. Le problème se pose partout et le fait de faire ça dans des grandes villes et qu'il ait une répercussion nationale, ça peut sensibiliser aussi les communes un peu plus périurbaines ou rurales. Beaucoup étaient étonnés par le regard des gens dès qu'ils étaient dans un fauteuil, qui est différent de quand on est en dehors du fauteuil. Et puis ils me disent que dans l'ensemble, ils ont eu un bon accueil, qu'il y avait quand même beaucoup de lieux inaccessibles, ça c'est une réalité à Toulouse et ailleurs. Euh, mais moi, ce que j'espère euh, suite à cette journée, c'est que ça leur a fait prendre conscience des difficultés, qu'ils iront s'inscrire sur le site et qu'ils iront euh, participer chaque fois qu'ils croisent des lieux sympas à répertorier. Enfin, je trouve que c'est un mouvement extraordinaire, hein, franchement. Moi j'ai été épatée de découvrir tout ça. Les gens qui sont euh, atteints ou porteuses de, de handicap sont souvent encore marginalisés et je crois que c'est euh, une manière euh, de, euh, de venir rencontrer les gens, de dépasser ses a priori et puis euh, de, euh, de grandir et de vivre une belle aventure humaine. C'est très enrichissant de rencontrer des personnes en difficulté et de savoir un peu leur quotidien. Et, euh, ouais, et puis voilà, c'est un bon moment de convivialité aussi. Ça prend 5 minutes de remplir une fiche, 5 minutes dans une vie, qu'est-ce que c'est Si on permet à des gens de sortir de chez eux, si on permet de, de croiser d'autres personnes, si on permet de, ça permet de sensibiliser les commerçants. vraiment euh, juste à dire quelques mots pour euh, remercier toutes les personnes euh, qui se sont bougées ce samedi pour que l'accessibilité euh, devienne un jour une réalité. Donc, euh, et merci à tous pour euh, cette belle mobilisation. À bientôt